Je suis je suis membre du cercle Réseau de soutien aux transitionneurs. Le Réseau de soutien aux transitionneurs, c'est un réseau d'une centaine de professionnels de l'accompagnement, du soin et du bien-être qui se revendiquent de la transition et qui décident de se mettre au service des porteurs de projets de transition. Dans le cadre du Réseau de soutien aux transitionneurs, ces 100 professionnels vont se rencontrer courant avril probablement pour une journée qui va porter sur l'éco-anxiété éco sérénité Ils vont discuter un petit peu des enjeux pour les transitionneurs et pour les accompagnants de l'éco-anxiété. Et alors le, gros, le deuxième gros événement concernant le réseau de soutien, c'est le 24 avril, le lancement d'un premier groupe de paroles d'accueil des émotions liées à l'état du monde qui va être animé par des professionnels du réseau de soutien pour la première fois. Bonjour, c'est Laetitia, membre du Cercle Cœur du réseau Transition. Alors, au niveau, au niveau des nouvelles, nous avons avancé dans les quatre catégories qui constituent notre raison d'être, qui sont former, inspirer, mettre en lien et soutenir. Donc, tout d'abord, dans la catégorie former, il y a neuf formations qui ont déjà été fixées. Vous allez pouvoir les retrouver au niveau de notre site internet pour vous y inscrire et d'autres vont bientôt arriver. Donc, bonne nouvelle. Euh, dans la catégorie euh, soutenir, nous avons euh, donc Aspirant Quartier qui a déjà bien fonctionné en 2019 et qui va être lancé en 2020. Donc, qui est un accompagnement d'initiatives citoyennes avec un appel à projets qui va arriver au, au courant du mois de juin. Donc, restez bien euh, au courant si vous avez une initiative que vous voulez lancer en région bruxelloise. Aspirant Quartier, ce sont également des coachings collectifs entre initiatives. Euh, et nous, nous réalisons également au niveau euh, de, du soutien une, une, une, un support tous les mardis après-midi. Vous pouvez nous joindre euh, par téléphone ou venir sur place dans nos locaux à Bruxelles pour euh, toutes sortes de questions que vous auriez pour euh, votre lancement ou euh, pour pouvoir poursuivre votre initiative et euh, vous pouvez nous contacter également à tout moment par euh, message Facebook euh, ou sur notre boîte info. Euh, au niveau de la mise en lien entre les initiatives, donc euh, nous avons euh, mis à disposition euh, des transitionneurs euh, différents outils. Donc, Par exemple, vous trouver la carte des initiatives euh, sur notre site internet qui permet de localiser toutes les initiatives de transition existantes à Bruxelles et en Wallonie. Et si la vôtre ne figure pas encore, n'hésitez pas à, à, à l'indiquer. Euh, nous avons un, un groupe Agora qui permet d'échanger des discussions euh, sur différents sujets, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à l'utiliser également pour euh, vos conversations euh, au sein de votre propre initiative. Euh, nous avons le groupe Facebook, euh, Réseau Transition, dans lequel vous pouvez poser des questions et donc ce sont les, les initiatives qui vont vous répondre directement, ce qui permet également des, des échanges de savoir euh, entre initiatives et la mise en lien. Euh, pour le dernier euh, sujet qui est euh, inspiration, donc nous continuons à euh, diffuser toutes les bonnes nouvelles euh, qui parviennent des initiatives euh, via euh, les canaux, des euh, réseaux sociaux et nos sites web. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à continuer à nous faire parvenir et nous les diffuserons avec joie. Voilà. Bonjour, je suis Marie-Catherine, j'énergise le rôle communication du cercle transition intérieur. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter quelques news, actualités de ce cercle. Euh, ce cercle, en fait, a été créé il y a plus ou moins trois ans. Euh, avec euh, Donc, il a été créé par le cercle cœur du réseau Transition. Et l'objectif, c'était vraiment d'intégrer l'axe de transition intérieure au sein du réseau et au sein des initiatives de transition. Euh, donc, on a plusieurs axes de, de travail, plusieurs projets. Euh, un des projets, c'est un projet euh, ressources. Euh, nous avons mis en ligne en fait un site euh, internet qui compile, qui reprend euh, toute une euh, liste euh, de, de fiches de transition intérieure. Donc euh, l'objectif c'est de, euh, de proposer euh, des, des animations de transition intérieure, des conseils, des astuces pour pouvoir animer soi-même euh, des, des pratiques de transition intérieure. Donc, ce site se veut euh, collaboratif euh, dans le sens où euh, chacun euh, est invité ou en tout cas, est, lui, est invité à venir euh, mettre euh, en ligne et partager ses propres pratiques de, de transition intérieure. Euh, nous avons également un projet euh, groupe locaux. Donc là, euh, l'objectif, c'est de soutenir le développement de groupes locaux de transition intérieure. Nous avons également un projet de formation. Donc, euh, nous programmons et nous proposons donc euh, des, des formations euh, spécifiques à la transition intérieure, euh, des formations sur qu'est-ce que la transition intérieure et comment l'animer. Euh, il y a également un projet de communication, de diffusion. Euh, donc, l'objectif, c'est de faire connaître la transition intérieure au sein du réseau, au sein des initiatives, mais bien au-delà également. Donc, euh, là, l'idée, c'est de se mettre en lien avec euh, des, des auteurs qui ont des choses à dire sur ce domaine et euh, de pouvoir euh, voilà, euh, diffuser euh, ces articles euh, vers un plus grand nombre, euh, donc euh, dans, dans la presse, dans, dans des journaux, euh, dans des magazines plutôt euh, spécialisés. Euh, nous avons, euh, je regarde un petit peu, nous avons aussi un projet réseau de soutien. Euh, ça, je pense que euh, Carole euh, vous, vous en a parlé dans une autre vidéo, mais donc il s'agit, euh, en fait, nous avons mis sur pied un, un réseau de soutien. Donc, euh, il s'agit d'une centaine de professionnels du bien-être et de l'accompagnement euh, qui euh, sont là pour soutenir euh, les transitionneurs dans leur action, mais surtout dans la dimension euh, transition, euh, du coup transition intérieure. Voilà, ben, euh, je pense avoir fait euh, le tour des différents projets. J'espère ne pas, pas en avoir oublié. Euh, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez aller consulter donc, euh, le site euh, des fiches, donc euh, des pratiques de transition intérieure. Donc le site, c'est www pratique avec sti.réseotransition.be. Et vous pouvez également en savoir plus sur la transition intérieure et ses outils sur le réseau Transition. Voilà, je pense avoir tout dit. À bientôt Bonjour, je suis François du Cercle Cœur et je voulais vous parler d'un chouette projet euh, qu'on a lancé avec BiPlanète, c'est le projet Proximity. Euh, et le but de ce projet est de répondre aux communes qui euh, se, rendent compte, se rendent compte que la transition se développe euh, un peu partout euh, sur leur territoire et qui euh, veulent chercher un moyen pour soutenir toute cette dynamique en y associant les citoyens, évidemment qui sont des acteurs de changement, aussi euh, les commerces locaux, les entreprises du territoire et eux-mêmes la commune, donc mettre ensemble citoyens, entreprises et communes sur un territoire pour soutenir le développement de la transition. Euh, la première ville qui a embrayé, euh, c'est Otigny-Louvain-la-Neuve, euh, qui démarre donc Proximity euh, et le prochain grand rendez-vous c'est ce 19 février euh, en soirée euh, avec la première grande rencontre euh, entre tous les membres de cet écosystème euh, en prévision euh, d'un appel à projet, un appel à projet qui aura lieu d'ici euh, euh, durant les mois de mai-juin, euh, donc suivez ça ce rendez-vous euh, au mois de février, le 19 février en soirée pour cette grande Rencontre à Otigny-Louvain-la-Neuve. Euh, le projet démarre aussi à Andenne avec euh, là un démarrage début mai, la première grande soirée de rencontre pour démarrer Proximity sur le territoire d'Andenne. Et euh, on soutient également la ville de Namur avec 8 planètes euh, pour la mise en place euh, de leur budget participatif de nouveau euh, au service des citoyens qui veulent faire bouger la ville. Et voilà, on a beaucoup de, de marques d'intérêt d'autres villes euh, et villages qui sont intéressés euh, par le projet Proximity pour soutenir ces, ces belles dynamiques de transition. Euh